Je suis Zine, je suis Zine et je vais vous faire la chanson du marché de la Libé. Au mercat de la libé, ils sont doudous et de coulous. Au mercat de la libé, ils sont des joyaux de cadajou. L'human devenant, l'human devenant, j'arrête et d'aïa. L'human devenant, l'human devenant, il y a d'amour à partage. Au mercat de la libé, mon père grand vendit à dos. Son l'human de miel, galina, son paluau de la magouya. L'human devenant, l'human sous le soulet, à flou et fruits chaleureux mon dévant, non le mon dévant. Bailey la ronde. Au marché de la libé il y a des odeurs et des. Au marché de la Libé, il y a des joies de chaque jour Le monde vient, le monde va, on bavarde ici et là Le monde vient, le monde va, il y a de l'amour à tour de bras Au marché de la Libé, mon grand-père vendait des œufs Oh, ce sont les œufs de mes poules et pas les œufs de la magouille Le monde vient, le monde va, on bavarde ici et là le monde vient, le monde va, c'est la ronde des légumes. A au mercat et de l'alibè, ils sont doudous et des coulous. A au mercat et de, de libell ils sont de joy et de des joyas, des cadadjou. Le monde est non, le monde est Sous le soleil, au trafou et fruits Le monde est venu, non, le monde est jazz. Tentez fière à la nuit balade, ma valet, au pays Tentez fière à Royatine, à Vézubiya. Tentez fière à Kouma Toujou, et résistez, que si es brava, Peira peira plan plani, leva la testa, tourne à Tes arriva t'es en des caouacas, jamaïca, il s'alabrida, à Zadouna, t'es des dessous d'eau. Aidez-moi à tant d'amour, t'en des pleuilles, à tes tombades, tu la tête, je suis la à je suis la à la nuit je la nuit la tête, je suis la tête, je suis Royatine à je suis la c'est mon c'est mon arrivates à Tétan des Stuju, Tudjoucar d'Alu Stretch, juste parmi les nations, les insynaques et Didion et s'égurité qu'Adani sa une vallée dans son cœur, tant des plus doux et des douce sous au ma vallée, au mont Paris, tente fiera. Reste fière la nuvalade à ma vallée, au mont Païs. Reste fière royatine à, à Vézubi. Reste fier comme toujours et résiste que tu es brave Pierre après pierre, plan plani, lève la tête et reconstruis Il t'est arrivé tant de choses, tu as jamais perdu courage Tu as donné tant de sueur, il demeure tant d'amour, tant de pluie T'es tombé et d'un seul coup sur la tête, reste fier, regarde devant, ce n'est pas le premier orage Tente fière à la mi à ma vallée, ou mon pays Tente fière à Royatine à Vésubia Tente fière à tout et résiste que tu es brave Pierre à pierre, plan planier. lève la tête et reconstruis Tes arrivates et de Kawa, asja Maïda, salabrida Asja Buna, des temps de Sudou, aidez-moi, à tant d'amour Tant des pleins, tes tombades, la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 Love mm it. -hmm. Mm -hmm. Donc, avant d'accomplir ou livrer, ma judéraza canta, les cançons de liberté sont les soulets Benjamin Aguté. Du des canta, alors vous m'aiderez à chanter. Pantaya Minga Paradis, et sous l'été d'amour le Pantaya une I'm mm -hmm. sous la fra... Mentalité dans me les et d'accord, mais vous les rien de dire. Mentalité d'homme les et d'accord, mais vous n'avez rien de dire. Sud d'une pays des montagnes, Païs des mémoire des moyens, ma loupassade, mes tirassades. N'aime pour dire des mêmes bras qui avaient la promesse d'une problème d'une terre à livrer. Une belle héroïne à Nisarda, Katharina, à qui place la liberté, Tallicadena, quoi une autre et nous invader. Si valait vala, résistance à qui avait la. Qu'elle voulait être libre de parler la langue et de dire que cette terre est la nostra et sera jamais soumise à qui avait la. Vakie, merci beaucoup Ah, il y a du monde, ça fait plaisir Il y a les amis Barbaluc ou que j'aime beaucoup et d'ailleurs je remercie encore Catherine Lubati qui m'a accompagnée magnifiquement sur la chanson Tente et Fier", que je vous invite aussi à regarder dans la version clip, puisque je vous l'ai fait là. Et dernière chanson que je voulais faire parce que j'ai toujours un petit côté professeur moi, vous savez, Bella Ciao, on l'entend de tous les côtés, Bella Ciao, dans la version du chant des partisans. Et en fait, je vais essayer de vous la faire correctement, dans la version originale qui est celle des Mondines. Les Mondines, c'était les travailleuses italiennes dans les rizières, voilà, qui galéraient toute la journée à, à trier le riz. Ça, ça fait vraiment mal au doigt, mal au dos, le soleil qui tape. Voilà une petite chanson en italien, bella ciao delle mondine. A la mattina, à peine alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao Risai amito e fra l'inseti e le zanzare. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao e fra l'inseti e le zanzare. In risai candar o mamma mia, o che tormento! O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao e mamma mia, o che tormento! ti invoco ogni domaine et ogni ora che qui passiamo oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao ed ogni ora che qui passiamo noi perdiamo la gioventù ma verrà un giorno che tu te quante oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao ma vera un giorno che tu Merci à vous et à tous pour la la la la la la la la la la la ciao, la la la la ciao, ciao, ciao, la la